Euh, alors j'ai découvert l'agroforesterie euh, par les médias euh, et notamment dans un article qui était paru dans, dans, dans Mag Culture et euh, également dans un autre magazine dont j'ai oublié le nom mais euh, voilà dans, dans des magazines euh, agricoles. Alors ce qui est intéressant dans ce système, euh, c'est effectivement le mixage de deux de choses, euh, la grande culture et euh, la sylviculture, euh, et de, de, apparemment de, de, de l'intérêt euh, qui serait favorable à, aux, aux deux choses. Donc il n'y a pas de perte de rendement a priori, euh, et après dans l'évolution euh, positive euh, des sols, c'est ce qui m'intéresse. Alors, l'impact que pourraient avoir les arbres sur les cultures, notamment, euh, amélioration du taux de matière organique possible hein, par les feuilles, par les racines, euh, améliorer la, la biodiversité hein, du sol, notamment, euh, parce que je pense qu'aujourd'hui les sols sont quand même euh, plutôt euh, en perte de, de biodiversité. Euh, et un point aussi qui est important, euh, ou qui m'est important, ce serait d'avoir des arbres qui puissent notamment fixer l'azote de l'air. Je pense qu'il y a une piste intéressante là-dessus. Oui. Alors l'objectif de la haie, euh, brise-vent, paysage, hein, euh, améliorer le, le, le paysage, euh, et puis et aussi recréer une biodiversité. Euh, et on le constate, dès qu'il y, y, y a des haies, il euh, y a des araignées, il y, y a des insectes qu'on qu ne voit pas. Quoi. Euh, habituellement, on ne les voit pas. Ils sont peut-être là, mais on ne les voit pas. Là, on les voit. Non, la, la biodiversité, c'est vraiment... Il euh, y a le sens large. donc c'est On améliore la biodiversité à quelque part pour tout le monde, mais aussi pour les cultures. Euh, Aujourd'hui, on, on, on peut avoir des prédateurs dans les, dans les cultures, notamment les pucerons ou, ou d'autres insectes. Euh, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir, euh, euh, je dirais... Euh, euh, fixer les prédateurs de ces, de ces, euh, ces animaux-là, de ces pucerons, euh, quelque part, pour qu'ils aient un, un endroit où ils puissent, euh, je dirais, se loger, quoi, euh, et puis se nous servir. C'est surtout pour ça. Alors les parcelles aujourd'hui n'ont pas d'arbres. C'est vrai qu'on euh, est dans une zone de grande culture, euh, relativement de grande plaine. Euh, pour autant, le, le paysage a quand même évolué depuis 50 ans. Il euh, y a des talus qui ont disparu, euh, voire des, de, des alignements d'arbres, euh, des bosquets ou, ou des, des petites haies qui ont disparu. Euh, ça c'est sûr, pour faciliter l'emploi le, du matériel, et puis le fait est que bah, des arbres ont simplement, euh, sont simplement morts naturellement, quoi. donc euh, ils n'ont jamais été remplacés. Il euh, y a des possibilités, sans que cela gêne le matériel, euh, ou même nos activités, de pouvoir replacer des haies. Euh, là, on en voit bien l'exemple, il n'y a aucune gêne. Hein. Euh, je ne suis, suis pas gêné pour tourner avec le matériel, euh, je ne gêne pas mon voisin, je, je ne gêne personne. Quoi. Donc il y a des possibilités. C'est faisable, je pense, euh, dans beaucoup de régions. Euh, il y a des cultures qui ne poseront pas de problème, notamment les céréales, euh, le colza, le maïs. Le, même les betteraves, euh, si on a des outils euh, de récolte de type intégral. Euh, avec une automotrice, ça va poser quelques problèmes. Euh, ensuite, les cultures de pommes de terre, notamment, euh, sont beaucoup plus compliquées. Euh, elles nécessitent des ouvertures dans les champs pour arracher, et ça ne sera pas euh, simple. Pour le coup, euh, non, ça sera plutôt compliqué même. Alors, euh, des questions sur on, on oui, je, je m'en pose. Euh, elles sont déjà d'ordre, euh, je dirais, euh, propre à la culture de l'agroforesterie. Quel type d'arbre adapté, par rapport au sol, par rapport à la région, au climat euh, Sur quelle période on envisage euh, Pour quel but, évidemment Est-ce que c'est dans un but de récolter au bout de 20 ans ou de 30 ans euh, Ou alors ça va à plus long terme Donc là, ça rentre dans un schéma euh, de, de plus-value d'exploitation en cas de cession. Euh, voilà, ce sont des questions euh, que l'on se pose. Et, et puis, bah, le rendement du bois, forcément, on se pose le rendement du blé, on se pose le rendement de, de la culture en place, on va se poser le rendement du bois, euh, de sa qualité, parce que de toute façon, ça c'est important. On se pose bien la question de la qualité du blé, la qualité de la pomme de terre, on se posera la, quali la qualité du, blé, du, du bois, ça c'est sûr, oui. c'est important. Et ensuite, bah, des aspects euh, certainement qu'on ne pense pas aujourd'hui euh, ou qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas euh, et qui auront des influences, mais qu'on découvrira euh, au fil des années, oui, tout à fait.